Aujourd'hui, nous allons voir un verset très important des Saintes Écritures qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 3 et au verset 20 et 21. C'est l'apôtre Pierre qui parle à, aux, aux Juifs qui sont en, en, à Jérusalem et aux, aussi aux prosélytes qui se retrouvent juste après la Pentecôte et il.. Euh, il fait un premier discours et dans ce discours il dit quelque chose d'extrêmement important dont, euh, dont il est dit que Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes dès le commencement du monde Alors nous allons lire ce verset Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit contenir ou doit retenir jusqu'au temps du rétablissement, ou de la restauration de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes dès le commencement du monde. Alors, que veut dire ce verset Simplement que le Seigneur Jésus restera dans les cieux tant que ce rétablissement n'a pas eu lieu. Alors, de quoi parla-t-il Ne devrions-nous pas le savoir Quelle est l'importance de ce rétablissement de toute chose qui est capable de retenir en fait le Seigneur Jésus dans les cieux. Cela doit être très important, puisqu'il est dit que Dieu en a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes, dès le commencement du monde. Vous savez qu'il est dit dans Amos que Dieu ne fait rien sans l'avoir annoncé à ses prophètes. Pourquoi Parce que les prophètes, tout simplement, euh, transmettent la parole de Dieu et disent au monde ce que ce que Dieu désire, souhaite à décider. Donc Dieu en a parlé depuis le commencement. Il en parle donc dans la Bible depuis le début. Donc ça doit être vraiment très important. C'est vrai que beaucoup de personnes de nos jours se disent prophètes de Dieu, mais... En avez-vous entendu beaucoup qui prophétisent au sujet de ce rétablissement de toutes choses Est-ce que nos ministres d'aujourd'hui nous parlent de ce sujet qui se retrouve dans toutes les saintes écritures Si tous les prophètes, Pierre dit bien, tous ces saints prophètes, donc si tous les prophètes des temps anciens ont parlé de ce rétablissement, Comment cela se fait-il que les ministères d'aujourd'hui n'en parlent pas Est-ce que nous avons été victimes en fait d'une de, de, séduction concernant ce sujet Vous vous souvenez ce que, ce que Jésus a dit et a répété, et les apôtres aussi ont répété, qu'il y aurait de faux apôtres, de faux prophètes qui viendraient, de faux docteurs qui enseigneraient. Jésus avait dit que de faux prophètes en vêtements de brebis allaient venir. Jean a aussi dit que les antichrists et les faux apôtres allaient venir. Pierre avait dit la même chose par rapport aux faux enseignants. Paul et Jude avaient confirmé. Nous ne devrions pas être surpris. Et pourtant, nous sommes toujours surpris de voir cette réalité là de, de, de ces de cette séduction qui nous surprend et par rapport à ce sujet du rétablissement de toute chose alors d'où vient-elle cette cette séduction et pourquoi La plupart des ministères nous disent que le royaume de Dieu ne sera manifesté qu'après le retour de Jésus-Christ. Alors, est-ce la vérité ou un mensonge de l'ennemi Si c'est vrai, le royaume de Dieu ne sera qu'après le retour de Jésus. Si c'est vrai, alors nous pouvons vraiment rester tranquilles dans notre zone de confort sur cette terre. Mais si c'est un mensonge, nous ferions mieux de nous réveiller, et de nous réveiller très vite, et euh, selon la recommandation qui a été faite à l'église de la Odyssée, eh d'acheter ce collier qui va nous permettre de guérir nos yeux, et d'enlever ce voile qui est sur notre vision spirituelle. Réfléchissez Réfléchissons ensemble, est-ce que ce n'est pas le but de Dieu d'établir son royaume sur la terre Lorsque le royaume de ténèbres de Satan est détruit Est-ce que si c'est ça le cas, est-ce que ce n'est pas le sujet clé de la Bible Souvenez-vous que la première chose que Jésus va mentionner dans son ministère à la suite de Jean Baptiste qu'il a proclamé haut et fort, annonçant euh, ⁇ le royaume des cieux est proche ⁇ Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et c'est ce que Jésus a repris, dès le, départ de son, dès le début de son ministère terrestre. Donc la manifestation du royaume de Dieu sur cette terre, est-ce que... C'est corrélé au rétablissement de toute chose. Parce que ces deux événements sont décrits tout au long de la, de, des Saintes Écritures de la, de, la, de la Bible. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui les lie Et si ils sont liés, alors pourquoi ne l'avons-nous pas su Et une autre question, est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ a quelque chose à voir avec ces, ces points-là dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, dans le livre des actes, au chapitre 3, le rétablissement qui est cité dans le verset parle de la restitution de quelque chose de perdu. Si rien n'avait été perdu, il n'y aurait pas besoin de le rétablir. Ce verset ne parle pas d'une toute petite chose, mais rien de moins que le rétablissement ou la restauration de toute chose. Comprenons-nous ce que veut dire toute dans toute chose Pierre nous dit qu'il y aura la restauration de quelque chose de perdu et que ce quelque chose était tout. Et en plus, il ajoute que Jésus ne peut pas revenir avant que ce rétablissement ne peut pas Jésus ne peut pas nous être rendu en quelque sorte, le ciel le retient. Jusqu'à ce que ce rétablissement ait eu lieu Alors, une question se pose Quand est-ce que tout a été perdu ben, Au commencement Ce rétablissement, c'est le sujet clé Dont Dieu parle au travers de tous ces saints prophètes Il est bien dit de tous ces saints prophètes C'est ce rétablissement de tout ce qui a été perdu Et si Dieu en parle depuis le début Est-ce que ça ne serait pas au moins en partie, son but sur cette terre. La loi de Dieu exige une restitution pour rétablir quelque chose de perdu. Il faut une restitution qui doit être payée pour rétablir. En quelque sorte, c'est clair, Jésus-Christ a payé le prix de restitution par son sacrifice à la croix, pour nous donner cette restauration. Alors, on peut dire que son sacrifice a certainement quelque chose à voir avec le rétablissement de toute chose. Alors, réfléchissons encore. S'il a payé un prix pour rétablir quelque chose pour nous, est-ce que nous ne pouvons pas penser qu'il va nous dire ce qu'il a restauré Et est-ce que ce ne serait pas dans le plan de Dieu l'ultime euh, raison pour laquelle le Seigneur Jésus Christ a été sur la croix à notre place, et mort à notre place. Il est mort pour nous racheter de la chute d'Adam et Ève et après sa mort sur la croix, nous sommes ressuscités avec lui dans l'objectif de rétablir pour nous tout ce, qui, tout ce que nous avions Perdu par la chute, et Jésus-Christ ne peut pas être, ne peut pas revenir des cieux avant que son sacrifice, en fait, ait manifesté euh, l'entièreté de ce rétablissement. Nous sommes euh, en quelque sorte tenus en captivité dans le royaume des ténèbres dans un bon nombre de domaines de nos pensées. Et le royaume des ténèbres, c'est un royaume de mensonges. C'est seulement la vérité qui va nous délivrer de cette captivité parce que la vérité, qui est Jésus-Christ, expose le mensonge et nous libère. Euh, C'est pour ça qu'il est dit et, que, et répété que nous avons à amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ Toutes nos pensées doivent être passées au crible de cette obéissance de Jésus-Christ Parce que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence Lorsque nous, nous naissons de nouveau, nous avons ce travail à faire Pour que toutes nos pensées s'alignent sur les pensées de Dieu Maintenant, nous sommes donc en train d'ouvrir les yeux sur la vérité qui expose des hérésies très dommageables. Et nous avons été tenus en captivité dans ce qui est appelé dans les écritures euh, Babylone. Et Babylone a en fait deux faces. Il y a la face religieuse et la, le côté politico-économique. Donc nous allons regarder la face religieuse. Euh, et nous devons en être délivrés d'abord avant d'en venir au système politico-économique qui culmine d'ailleurs avec la marque de la bête la Babylone religieuse nous a liés au travers de mensonges d'illusions de traditions, de superstitions que nous avons acceptées simplement comme la vérité ceci nous a empêchés de vivre cette plénitude de Dieu à laquelle nous sommes appelés parce que la plénitude ne peut pas être trouvée dans ce monde déchu. Et l'accomplissement de cette plénitude ne peut être atteint que dans l'état que Dieu avait planifié au commencement. Et je crois que notre, notre vie, notre existence hors de la plénitude de Dieu prouve notre captivité à un monde perdu. L'apôtre Jean qui dit que le... Le monde entier est couché sous le méchant. Ça, nous l'oublions trop souvent. Nous savons bien, nous le disons, que nous ne sommes pas du monde, mais que nous sommes dans le monde. Mais concrètement, souvent, nous avons beaucoup de difficultés à, à aligner notre foi, ce que nous croyons, ce que nous professons avec nos actes et notre vie de tous les jours. Donc, l'accomplissement de cette plénitude ne peut être atteint que dans l'état que Dieu avait planifié au commencement.